va pouvoir réserver l'ensemble des, des deux modules terminés à la fois la noisette et le nichoir qui chacun sont dédiés à des, des, des, des observations différentes de la forêt dans la noisette on va principalement euh, observer on va dire le gibier voilà tout ce qui est euh, l'animal euh, qui est généralement euh, la proie des chasseurs aussi sur le territoire voilà mais là euh, également avec le L'autre module qui est euh, le nichoir, il s'agit plus bien sûr d'observer, il est en creux de vallon, situé au bout d'une languette herbée et puis d'un petit bout de forêt. L'idée c'est d'observer également tous les, les champs d'oiseaux tout simplement. Euh, donc en fait c'est une sacrée aventure, une sacrée aventure qui, qui permet de, de montrer ce qu'on a de meilleur j'espère. Euh, à la fois en savoir-faire, en intelligence, dans les matériaux aussi employés. Euh, donc en fait, l'idée, c'est à chaque fois des artisans qui ont euh, le talent de leur, euh, et l'amour de leur travail euh, mis au service du, de cet objet qui s'appelle Maison Sylvestre, créé par, par euh, Mathalie Crasset, qui est une designer qui nous a fait ce bonheur de, de, de penser quelque chose de vraiment un, dé, un projet inédit et sur mesure. Oui, Maxime, Goodwiller, Pascal au vent des forêts.